Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors, mesdames et messieurs, si je fais cette vidéo, ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Enfin, si. Mais là, c'est plus particulièrement à Paris. Tu comprends Hier, le Paris Saint-Germain recevait Bordeaux. On a fracassé Bordeaux. Voilà, mais bon, ce n'est pas ce qu'on attendait euh, de, de ce Paris Saint-Germain. On leur a pas demandé de fracasser Bordeaux. Nous, ce qu'on leur a demandé, c'était de fracasser le Real Madrid. Mais eux, ils ont dit non. Écoutez, on n'a pas envie de frapper le Real Madrid. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire éliminer de la Ligue des Champions. Et on va aller ensuite euh, jouer au Parc des Princes contre Bordeaux. Et on va bien les laminer. Comme ça, on sera content. Voilà ce qui s'est passé. Mais hier, pendant le match, Lionel Messi, Neymar se sont fait siffler. Comme du n'importe quoi. Et moi, messieurs, dames, j'ai un truc à dire. Vous allez dire, ah mais Faudier, c'est bizarre, t'as changé. Mais mesdames et messieurs, vous avez bien fait de siffler Neymar. C'est fini. Neymar n'est plus un roi. C'est terminé. On ne va pas se mentir, c'est plus un roi. Moi, je l'ai beaucoup défendu. Je lui, ai, je lui ai demandé sa main en mariage. Il ne m'a pas répondu. Tu te rends compte Je te le dis, Neymar n'est plus un roi. Il est descendu. Et quand je te dis, il est descendu, c'est pas, il est descendu au statut de prince. Non. Ni au statut de conseiller d'État. Non. Ni au statut de, de, de prêtre ou de achevêque ou, de, ou je ne sais pas quoi. Non. Plus bas, tu vas me dire, quoi Neymar, c'est devenu un citoyen. Non. Plus bas encore, c'est devenu un bouseux. Tu sais ce que c'est un bouseux Hein Tu sais pas ce que c'est un bouseux Quand les vaches font caca, il y a toujours le bouseux à côté. Voilà, c'est ça que Neymar il est devenu. Lionel Messi, il y en a plein là, qui ont commencé à ouvrir leur bouche en disant que, ouais, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir Lionel Messi au Paris Saint-Germain, vous n'avez pas honte de le siffler. Donc si je comprends bien, nous là, le Paris Saint-Germain, on, on devrait être content d'avoir Lionel Messi qui joue comme ça. Donc si je comprends bien votre raisonnement, toi là, si chez toi tu as une fuite, il y a de l'eau partout et on te dit, on te ramène le meilleur plombier du monde. Hein Écoute-moi bien. On te ramène le meilleur plombier du monde. Tu vois, il y a toutes ces vidéos sur YouTube. Il est là, il dit, c'est moi le meilleur. Et en plus, il y a eu un classement de tous les plombiers du monde. Hein Écoute-moi bien. Et ce plombier, c'est lui le, le numéro un. Il n'y a pas de débat. Tout le monde dit que c'est ce plombier le meilleur. Ce plombier, il vient chez toi. Hein Il y a 18 fuites. Le mec, il répare que deux fuites. Hein sur huit mois Deux fuites Il a réparé deux fuites Sur huit mois Hein Tu vas dire que ce plombier, c'est toujours le meilleur plombier du monde Mais non, mais arrête Arrête de dire n'importe quoi Comment ça, on doit être content d'avoir Lionel Messi Donc Lionel Messi, il vient sur le terrain, il fait caca, et tout le monde doit applaudir. Bravo La poule gars Hein Donc Lionel Messi, on lui met, on lui met un maillot à son nom, un short, où il y a son numéro, des chaussettes, touche, chaussures. On lui dit, tiens, avec le ballon, cours. Lui, il ne fait pas ça. Il s'arrête au milieu du terrain, il fait son petit pipi, son petit caca. Et tout le monde dit, non, mais arrêtez, c'est Messi. Non, mais là, concentrez-vous. Hein. Moi, je vais vous dire un truc. Lionel Messi, il peut avoir un passif. Mais apparemment, il a changé. Tu comprends C'est comme un criminel. Un criminel, il a fait des trucs... Il est parti en prison, vous n'allez pas lui dire « Non, mais lui, il a fait des trucs encore. » Tu comprends C'est pas comme ça que ça marche. Il a payé, il a purgé sa peine. Tu comprends Là, Lionel Messi, c'est la même chose. Il était fort, il était absolument incontrôlable sur le terrain. Oh là là, on ne savait pas ce qui allait se passer dès qu'il avait le ballon. Mais maintenant qu'il est au Paris Saint-Germain, on sait On sait il, il va sur le terrain, il s'arrête, il fait son petit pipi, son petit caca tranquillement comme un petit chien après il y a pochette de Nino qui vient il ramasse son petit caca et puis voilà et tout le monde dit ouais mais écoute le caca de Messi quand même c'est quand même le meilleur caca du monde donc bouffe ça vous avez pas honte hein et moi et moi je suis quoi moi hein je suis là je suis censé supporter le Paris Saint Germain quand les joueurs ils font du petit pupille petit caca je dois accepter quoi mais vous êtes malade ou quoi moi je vais vous dire un truc Messi il pue la merde depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il pue la merde Oh là là Tu sais quoi Mandanda, il aurait été mieux à son poste. Je ne vais pas vous mentir. Je vous dis la vérité. Moi, nous, là, quand on a pris Messi, ce n'était pas pour ses qualités de passe. Il y en a qui disent, ouais, mais voilà, regarde les passes qu'il fait. C'est le meilleur passeur du championnat. On ne lui a pas demandé de faire des passes. On ne lui a pas demandé. Nous, ce qu'on lui a demandé, c'est de prendre le ballon et de faire jouer toute l'équipe. Tu comprends Vous allez me dire, ouais, mais il ne peut pas, il est trop vieux. Ben, il rentre chez lui. Il avait qu'à, quand lui a donné le contrat, il avait qu'à dire bon écoute Nasser, je suis trop vieux, baisse mon salaire. C'est pas ce qu'il a fait. Il a signé, il a dit t'inquiète, je vais gérer. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a menti. Il a volé. C'est un voleur, voleur, Messi, voleur. Voilà. Et c'est moi français, supporter du Paris Saint-Germain qui le dit. Donc tous les tous les journalistes, là, tous les pseudo experts de foot qui n'ont jamais joué au foot, qui putent tous la merde. Karim Benzema. Il a qu'à dire qu'on a, on a rien compris à critiquer Lionel Messi. Lui, il peut dire ça. Tu sais pourquoi? Parce que Lionel Messi, il l'a pris, il l'a retourné, il lui a mis une fessée. Tu comprends? Donc, il peut dire aux autres, eh, arrêtez de, euh, de critiquer Lionel Messi, hein. Vous savez pas jouer au foot, hein. Moi, je sais jouer au foot. Je l'ai mis une fessée. Voilà. Donc, c'est pas à vous de le critiquer. S'il si, y a quelqu'un qui doit le critiquer ici, c'est moi, Karim Benzema. Et on va pas se mentir que c'est moi le meilleur. Voilà. C'est ça qu'il peut dire, bien sûr. Parce que la poule qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il qu est, qu est là Il est là pour faire quoi Qu'est-ce qu'il est là Il fait le petit pipi, le caca, il s'essuie même pas les fesses devant tout le monde au Parc des Princes. T'as vu ça hein Il met des buts contre Nantes, il a mis un but contre City, tout le monde a cru à une lueur d'espoir. Tu vois, quand tu es dans le coma, tu vois la lumière, tu te dis, bon, c'est l'heure de se réveiller. Eh ben non, voilà. Lionel Messi, ah je suis trop fatigué, les gars, laissez-moi dormir. N'importe quoi. S'il y en a encore qui me dit que ouais tu dois être fier d'avoir Messi dans ton truc parce que voilà il a réalisé des autres trucs avec une autre, avec une autre équipe qui nous a fracassé et qui nous a fait une remontada, c'est ça que tu veux que je dise, ouais mais Lionel Messi, il a bien joué avec le, le FC Barcelone, qui nous a bien frappé. C'est ça que vous voulez qu'on qu dise, bande d'imbéciles, bande d'ingrats, vous dites n'importe quoi, il est nul à chier depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Tant qu'il qu jouera comme ça, on va toujours dire qu'il est nul, nul voleur, menteur. Arnaqueur Pourquoi t'as signé le contrat Voleur